Donc moi, c'est Juliette Doberva, je suis enseignante de lettres modernes et c'est dans un collège que j'ai rencontré Aude Guénaud, la fondatrice de Plume. Elle m'a rapatriée dans cette belle aventure que je suis maintenant, en tant que responsable pédagogie et produit. Et donc, je l'aide à développer Plume, c'est une application, une ressource numérique éducative qui propose plusieurs espaces d'écriture pour pratiquer l'expression écrite, la production d'écrit et progresser en français. Donc en fait, euh, il se trouve que 40% des élèves qui arrivent au collège euh, ont des difficultés en production d'écrit. Et euh, les difficultés en maîtrise de la langue et en expression écrite euh, sont malheureusement un facteur aggravant qui, euh, qui, à terme, conduit à du décrochage scolaire et euh, conduit les élèves à être vraiment en difficulté dans toutes les disciplines. Euh, pourquoi Plume est, est innovant et impactant Parce que justement, on se propose de travailler en amont euh, et, de, et de proposer à l'enfant de progresser, de travailler euh, et de développer les compétences qui sont qui vont être indispensables pour, pour sa vie future et pour la poursuite de, de, de, ses, de ses études.